C'est bon. Ok, alors gens, bienvenue dans ce webinaire consacré à la question fondamentale comment faire pour moins speeder quand je communique euh, et donc aussi pour moins speeder en dehors du moment où je communique. Euh, je vais faire très attention, je vais être très vigilant. D'ailleurs, j'espère que vous m'alerterez dans le chat si ce n'est pas le cas. Euh, je pense être assez candidat à speeder quand je communique. Donc je, je, pendant que je préparais ce webinaire, je me disais, il va falloir que tu fasses plein de signaux d'alerte pour bien vérifier que tu ne commences pas à speeder, à accélérer le rythme, à t'emmener les pinceaux, etc. Donc si c'est le cas, je compte sur vous pour faire halte au feu, tu es en train de nous paumer, reviens ici, ralentis, etc. Euh, c'est la rentrée, visiblement pour beaucoup d'entre vous, moi je n'ai pas vraiment pris de vacances, mais euh, pour beaucoup d'entre vous c'est la rentrée. Donc, c'est un ensemble de nouveaux challenges, c'est un ensemble d'anciens challenges, des nouvelles difficultés, ou bien au contraire, retrouve les vieilles difficultés qu'on avait laissées avant de partir en vacances. Il n'y a pas de raison qu'elles se soient effacées. Et c'est aussi un nouveau cadre parce que j'ai appris depuis mon Espagne que euh, en France, le port du masque elle est obligatoire en entreprise. Et donc, avec ça, il y a quand même possibilité qu'on augmente fortement les niveaux de stress de tout le monde. Donc, euh, et en particulier dans la communication, bien sûr. Donc. Sachez-le, je vous le redis, je suis à votre disposition pour euh, gérer, traiter, régler, imaginer des solutions par rapport à tout ce que vous aurez à affronter dans ces premières semaines. Profitez-en, n'attendez pas que euh, les choses aient escaladé, que ce soit devenu euh, au bord de l'explosion. Euh, L'idée, c'est justement que vous posiez vos questions par mail, sur LinkedIn, euh, par message, voire même qu'on se fasse des calls. Moi, je suis à votre disposition. Euh, le but étant derrière pour moi de vous proposer des solutions, d'en faire des articles, de faire des vidéos qui auraient une chance d'intéresser pas mal de gens. Voilà. Euh, Aujourd'hui on va donc parler d'une des manifestations les plus classiques du stress qui est la précipitation. <rire> Cette capacité que nous avons parfois à passer de 33 tours à 78 tours, sans même passer par la case 45 tours. Alors pour tous ceux qui n'auraient pas compris euh, ce que je suis en train de raconter... Euh, repensez au moment. Euh, c'est parce que c'est normal, c'est que vous êtes trop jeune et que vous ne vous souvenez pas euh, des photos. Euh, je vois Bertrand qui me dit qu'il n'a pas de vidéo. Bertrand, je te conseille de repasser sur Chrome si euh, ça peut te simplifier le problème. Les autres, tout le monde a de la vidéo Dites-moi juste oui si vous avez de la vidéo. A priori, Patrice tout à l'heure en avait, sinon j'aurais pas démarré. Yes pour Chloé, yes pour Anne-Pascal. Hola à tous. Hola. Alors pour tout le monde d'ailleurs, hola, ça prend une hache. <rire> Parce que tous les Français mettent « hola » comme la « hola » qui fait ça. Bref. Donc, nous allons parler d'une des manifestations, la, la précipitation. Euh, l'idée de la précipitation, quand je travaillais là aussi sur préparer ce webinaire, je me disais, en fait, la meilleure manière de repérer la précipitation, en particulier dans la communication, c'est d'entendre ce, cette espèce de petit message qui nous traînerait dans un coin de la tête et qui nous dirait en permanence « dépêche-toi plus vite ». Donc, c'est ça l'idée et pour ça, moi, j'ai préparé les choses dans plusieurs étapes. Vous connaissez mon côté assez structuré. D'abord, identifier les manifestations. Ensuite, savoir d'où ça vient. Ensuite, savoir comment le traiter. Enfin, appliquer. Donc, euh, première chose dans les manifestations. Euh, et oui, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que ça concerne euh, tous les gens qui sont dans, dans, dans cette salle virtuelle. Il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être... Euh, euh, Intéressés parce qu'ils sentent bien qu'eux vont avoir tendance à se précipiter dans la communication. Et puis, il y en a d'autres qui voient ça chez d'autres personnes et qui voudraient savoir ce qu'ils pourraient faire pour que le rythme se calme. Donc, c'est ces deux aspects-là que je vais aborder. Donc, les manifestations de ce dépêche-toi, de ce plus vite dans le corps, c'est à, à plein de niveaux. Et puis, là aussi, j'attends vos, vos réactions dans le chat. Dites-moi si ça vous parle, s'il y en a certaines qui vous parlent plus que D'abord, évidemment, la manifestation la plus manifeste, c'est dans le débit. Le débit qui s'accélère, le débit qui devient haché, heurté, euh, ce qu'on appelle parfois le débit mitraillette, tratt, tratt, tratt, tratt, et il n'y a quasiment plus de points. Voir quand il y a des points, en fait, ce sont des points, les phrases qui se terminent en l'air. Donc ça jump et on cavale à la phrase d'après. Euh, ce ne sont plus les vrais points, c'est-à-dire des points où la phrase descend parce que c'est la fin. Et je redémarre. Non, là, ça fait la phrase descend parce que c'est la fin, et puis je continue à la phrase qui vient après, etc. Donc ça, c'est premier indicateur manifeste, c'est dans le début. Deuxième chose, c'est dans les gestes. L'agitation dans les gestes, c'est euh, les, les mains, en fait, beaucoup d'auto-rassurance. De, de, donc, je me touche, je touche ici, euh, je touche mon pic, je touche mon alliance, je touche ma chemise, je touche ma cravate, mes, mes boucles d'oreilles si j'en ai, etc. Donc, une agitation dans, dans, dans les gestes et puis euh, euh, du tapotage sur la table. C'est gens qui vous entendez du bruit, ou bien sûr, c'est la main qui vient taper sur la table et qui, qui, qui a l'air de compter toute seule. Dans la posture, vous allez avoir une agitation au niveau des jambes. C'est cette vidéo célébrissive de Chirac qui avait l'air très calme au-dessus. Et puis, le journaliste avait baissé la cam et on regardait ses jambes en dessous et elle, elle faisait comme ça en dessous de la table. Donc, les, les jambes qui s'agitent, euh, le bus qui avance et qui recule. Là, je pense que vous devez avoir de, du zoom avant, du zoom arrière en permanence dans la cam. Vous avez parfois des déplacements dans la pièce ou sur l'estrade. Et enfin, dans le visage, le regard soit est off, parce que j'essaie d'aller plus vite, et comme ça je ne veux pas que, que ce soit puisse m'interrompre, ou bien je saute, je saute, mon regard saute d'une personne à l'autre. Donc, une agitation en fait à tous les étages dans le corps. Et puis dans les mots, beaucoup de « allons-y, plus vite, dépêche-toi, euh, j'ai pas beaucoup de temps », ou dans l'autre sens, « je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps », donc, toutes ces choses-là, c'est des, euh, des, des problèmes qui sont liés euh, au dépêche-toi. Vous allez avoir aussi beaucoup d'adverbes sur le « rapidement », euh, euh, des adverbes qui ne servent à rien, si ce n'est à pouvoir accélérer encore le débit. Et puis, euh, dans le, dans le, le le toujours dans les mots, vous allez avoir des personnes qui se mettent à couper la parole, voire à terminer euh, le, le, les phrases à la place des autres. Alors juste rapidement dire à Bertrand et à euh, Anne qu'en fait euh, il vaut mieux se mettre sur Chrome parce qu'ils n'ont plus le son ni l'image. Donc encore une fois je pense que c'est Chrome qui va mieux. Est-ce que jusqu'à présent sur ces manifestations dans le corps et ou dans les mots, est-ce que vous êtes OK avec ça Est-ce que ça vous évoque des choses chez vous ou chez d'autres <rire> Vous avez remarqué, je me suis dit que j'allais faire trouver des systèmes pour me ralentir Il y en a un, c'est de poser des questions et d'attendre la réponse. Oui, se tenir les mains, par exemple, pour ne pas s'agir. OK. Alors, la, première, la deuxième chose que je vais vous dire, une fois qu'on a identifié ces manifestations, c'est euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence Parce que finalement, on pourrait très bien se dire, bon, ben, c'est pas si grave que ça. C'est pas parce que je m'agite un peu, <rire> comme ce que je dis à ma femme quand je commence à faire ça et qu'elle, sur le banc à côté, commence à jumper. Bon, on pourrait tout à fait se dire, « ça va, on ne va pas en faire un trame hein, ce c'est pas si grave ». En fait, effectivement, au début, toutes les manifestations que je viens de vous décrire ne vont pas avoir de conséquences directes sur la communication. C'est plutôt leur accumulation, leur répétition, qui vont faire qu'à un moment, chez vous, il va y avoir une sorte d'essoufflement de euh, confusion. Alors, d'essoufflement dans la respiration, d'essoufflement dans les phrases, c'est le moment aussi où vos phrases parfois vont se transformer en « bouga. Et vous allez avoir ce qu'on appelle chez les comédiens euh, les savonades, c'est-à-dire, ce que je voulais vous attendez, je la refais. Et puis vous allez avoir aussi euh, les lapsus, c'est-à-dire qu'il euh, y a une phrase ou un mot important de la phrase d'avant qui va remonter dans la phrase que vous êtes en train de dire, rendant le sens totalement incompréhensible. Donc, essoufflement, confusion, et en face, surtout, vous allez avoir montée de stress, parce que le stress s'appelle le stress. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui en face de vous vont à leur tour déclencher leur séquence de stress dominante. Soit la même que vous, c'est-à-dire que vous allez vous faire une compète de à qui parle le plus vite et à qui coupe la parole de l'autre, ou bien ils vont déclencher un autre euh, euh, séquence de stress. Par exemple, ils vont commencer à dire « non mais je ne veux pas, pas t'embêter », ou bien ils vont commencer à être encore plus précis que précis, encore plus exigeant qu'exigeant, ou bien ils vont plus rien dire en attendant juste que ça se termine, etc. etc. Donc, les séquences de stress vont se répondre, le stress appelle le stress, et... Euh, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ben, les gens ne vont plus se sentir écoutés. Parce que vous serez tellement concentrés sur arriver à finir ce que vous avez à dire en encore moins de temps, que, évidemment, ils n'auront plus de place pour eux. D'autant plus que, euh, c'est là où de la communication, on passe à la vie en général, euh, le dépêche-toi se manifeste aussi par une accumulation de rendez-vous, une accumulation de contraintes que nous choisissons. Alors que nous avons parfois l'impression qu'elle nous vient de l'extérieur, mais c'est nous qui choisissons de dire oui. Et ça donne des gens qui arrivent toujours en retard au rendez-vous, aux réunions, et qui, en plus, ce sont les mêmes qui partent avant la fin en s'excusant, mais en disant qu'ils sont hyper à la bourre pour aller ailleurs. Donc, en fait, les gens qui sont en face de vous vont avoir l'impression que vraiment, ça n'est plus supportable, qu'ils ne sont pas en lien avec vous. La, la phrase classique, c'est « il est saoulant » ou « elle nous gave Parce qu'effectivement, ils ont l'impression d'avoir été totalement embarqué par une espèce de, de logoré verbal. Donc, c'est là où ça pose problème. C'est quand la communication, du coup, s'interrompt parce que montée de stress chez tout le monde. Est-ce que ça, ça va Est-ce que ça, c'est OK Donc, une fois que ça s'est dit, euh, comment est-ce que je fais pour en sortir Parce que c'est finalement peut-être pour ça que vous êtes venus. <rire> Première chose, évidemment, repérer les euh, manifestations physiques non verbales ou les manifestations verbales. Donc, les repérer... Encore une fois, je vous le dis, dans le débit, dans le visage et le regard, dans le corps, et une fois que je les ai repérés chez moi et chez les autres, eh ben, ce qu'il va falloir, c'est euh, retrouver, utiliser des techniques que je vais vous donner maintenant pour euh, soit calmer ça chez soi, soit proposer aux autres de se détendre par rapport à la contrainte temporelle Mais évidemment, tant qu'on ne l'a pas repéré, zéro possibilité de faire quoi que ce soit. Donc un, on repère. Deuxième étape profondément importante, se redonner une valeur pleine et entière. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que, en fait, cette manifestation du stress, le message caché derrière, c'est « j'ai de la valeur et j'aurai de la valeur aux yeux des personnes qui sont en face de moi, si et seulement si je fonce ». Donc, euh, cette, cette espèce de valeur conditionnelle fait que si je... Donc, cette croyance fausse que je n'ai une valeur que si je vais plus vite que la moyenne, ça fait que si je ralentis pour me mettre au, au débit moyen à l'efficacité à, à, à la rapidité moyenne voire même pour me mettre au débit plus lent ou, inférieur, ou à l'efficacité à la rapidité inférieure à la moyenne alors là forcément je vais afficher, je vais montrer au monde entier que j'ai moins de valeur que tout le monde voilà pourquoi de manière préconsciente nous cavalons donc première chose c'est nous redonner une valeur pleine et entière et nous comme j'ai eu l'occasion de le faire dans plusieurs, pas mal de webinaires jusqu'à présent, de vous redire, en fait, ma valeur, j'ai autant de valeur que tout le monde à la surface de cette planète, quoi que je fasse. Notre valeur ne dépend pas de nos actions. Jamais. Une fois que vous vous êtes dit ça, bon, ça c'est sur le principe, maintenant, c'est pas aussi facile à mettre en œuvre Donc, je vais vous proposer deux choses pour ancrer ça et le manifester aux autres. Première chose, c'est ce que j'appelle le côté positif de la force. Mais je le redis plus fort, parce que posé, même moi, j'ai eu du mal à m'entendre, le côté positif de la force. Si nous avons parfois cette, cette tendance à accélérer plus que de raisons, c'est aussi parce que, ou plutôt, c'est le revers d'une médaille qui, elle, a un côté positif, qui est que, effectivement, nous avons, un, une haute conscience du temps qui passe, ce qui est une force, deux, nous, avons, euh, nous aimons avoir des délais courts, nous aimons travailler sous pression. Ça aussi, c'est un, une force, c'est un atout. Et enfin, nous sommes capables, simplement, de faire des choses, plus de choses, plus de rendez-vous, plus de boulot, plus de, de, de, de points traités dans une réunion, que beaucoup de personnes. Ça, c'est le côté positif de la force. Si nous revenons vraiment sur le côté positif de la force, si nous sommes ancrés sur le côté positif de la force et que nous nous le redisons de manière consciente, c'est vrai, ça c'est des qualités que j'ai. Il y a de fortes chances que nous ayons moins besoin de le prouver en commençant à cavaler comme si euh, notre vie en dépendait. Est-ce que c'est clair sur ces deux phases de la même monnaie Côté positif versus côté sous-stress Ça me va Cool Il y a des chances que vous vous reconnaissiez là-dedans, parce que ça va vraiment ensemble. La deuxième chose que nous pouvons faire pour nous réaccorder cette valeur planée entière, c'est ce que, en analyse transactionnelle, qui est un des grands systèmes, ou le plus grand système sur lequel je m'appuie, euh, auquel j'ai été formé, nous appelons donner, « se donner une permission ». La permission que nous pouvons nous donner, comme une sorte d'autorisation qui viendrait contrer ce message qui, lui, est très contraignant, cette permission, c'est de se dire « en fait, prends le temps juste pour toi ». Prends le temps juste pour toi. Et cette permission, que vous entendez, je donne à l'impératif, cette permission va venir contrer le, le, le message dont je parlais tout au début de ce webinaire, qui était le dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Donc, prends le temps qui est juste pour toi, que maintenant en plus vous pouvez renforcer en vous disant, prends le temps qui est juste pour toi, car c'est comme ça que les gens, vont voir tes qualités de structuration du temps, tes qualités de, euh, de travail, tes qualités en particulier de travail sous pression. Est-ce que vous voyez comment les deux se relient La permission et le côté positif de la force Ok Bon, euh, j'en profite à propos de cette permission « Prends le temps qui est juste pour toi ». Je vous invite que vous ayez cette tendance à cavaler ou pas, à supprimer définitivement de votre vocabulaire et à inciter les gens à supprimer de leur vocabulaire le mot de « deadline ». Une « deadline », jeunes gens, reprenez bien le mot, ça dit « une date après laquelle il y aura mort ». Et donc, ce pas étonnant que des gens qui auraient déjà tendance à courir et à stresser par rapport au temps, Commence à accélérer encore plus, puisqu'on est en train de leur dire que derrière, il va y avoir mort. Je ne blague pas, il y a vraiment le mot mort dedans. Donc, je vous invite à remplacer « deadline » par « date limite ». Ça marche très bien. Ça ne dit pas que c'est une date limite, oui, c'est une date importante, une date butoir, si vous voulez, mais il n'y a pas marqué « date après laquelle il y aura exécution okay ». Donc, attention à ces mots, ça peut vous paraître... Mineurs, en fait, pour des gens qui sont candidats à ce stress, ça va forcément avoir des conséquences. Ok pour ça Donc, identifier. 2. Se redonner sa valeur pleine et entière. 3. Mettre en place des règles et des nouvelles habitudes. Alors là, c'est vraiment, oui, seulement sur Chrome. Oui, c'est ça, il va falloir vraiment que je fasse des messages partout, partout, partout, pour inciter les gens à aller sur Chrome. Donc, euh, mettre en place des règles et de nouvelles habitudes, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tout ce qui est au niveau de la pensée, tout ce que vous avez compris aujourd'hui, euh, restera lettre morte tant que vous ne commencerez pas à ce qu'on appelle au théâtre le descendre dans le corps, c'est-à-dire à, à l'ancrer dans notre réalité quotidienne. En particulier, première étape, au niveau de la gestion du temps. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que aujourd'hui, si vous êtes prêts à tester ça avec moi, je vous incite à regarder votre agenda et à regarder combien de temps libre... Vide, il y a dans votre agenda. Il y a des chances, si vous êtes candidat à « Dépêche-toi », qu'il y en ait très peu. C'est-à-dire que, de manière assez inconsciente, nous mettons tout en place pour être forcés, contraints, de cavaler. De cavaler dans notre vie et de cavaler, du coup, aussi dans notre communication. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder votre agenda et de vous dire « Mais en fait, Comment se fait-il que tous mes rendez-vous, toutes mes réunions soient collées bout à bout Forcément, vu qu'il y a du temps pour passer d'une réunion à l'autre et qu'il y a toujours une possibilité de débordement, ne serait-ce que 10 minutes, forcément, il va y avoir de la cavale. Ok <rire> Patrice a plein de temps libre, magnifique, je vais y finir. Donc, élargissez, mettez des temps entre vos rendez-vous et mettez aussi, bloqué dans votre agenda, des phases, des, des, des périodes de temps dans lesquelles vous êtes seul avec vous-même. Soit pour faire des choses pour lesquelles vous avez besoin de concentration, pour préparer éventuellement la réunion d'après, soit je vais y venir pour ne rien faire. Ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Mais euh, regardez votre agenda, prenez conscience quand il y a une empilade de trucs. Et c'est vous qui faites ça, ne commencez pas à accuser les autres, la vie, le travail, le contexte, etc. C'est faux, c'est vous qui acceptez. Personne ne vous a menacé de mort ou de sévices physiques. Okay Je vous rappelle, moi, c'est un modèle pour moi, forcément, puisque j'ai tendance à empiler les trucs dans mon agenda aussi, forcément. Warren Buffett, qui, avant même d'être multimilliardaire, avait dans ses règles de vie décidé de n'avoir qu'un seul rendez-vous de boulot par jour. Péridique. Le résultat des courses, c'est que, effectivement, un ce rendez-vous comptait. Il ne prenait pas des rendez-vous inutiles, puisqu'il n'en avait qu'un possible par jour. Deux, il avait beaucoup de temps autour pour avoir des idées de génie et avoir des rendez-vous efficaces, préparer des rendez-vous efficaces. Ça va, ça, c'est OK sur cette idée de prendre l'agenda et mettre physiquement, visuellement en place dans votre agenda des espaces, entre guillemets, d'amortissement, d'amortisseur. OK c'est sur ce temps que je suis des formations telles que celle-ci, du temps pour moi. Yes, magnifique, c'est ici. Mais du coup, maintenant, va falloir aussi rajouter du temps tampon, avant et après ce webinaire. <rire> euh, alors, deuxième chose, du temps pour ne rien faire. Je vous invite là tous à voir ou à revoir Alexandre le Bienheureux, film culte que je devrais revoir au moins une fois par an mais qui est un film culte parce que justement, il montre à quel point on peut être heureux sans tout bourrer. Bertrand fait partie d'une fan club, top, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou je vous l'apprends, que c'est quand même euh, Philippe Noiret. c'est quand même pas de la gnognotte. Donc, regardez ce film, vous allez voir que votre vision de « il faut faire, je dois faire, il, il est important de » risque de pivoter. Donc, je ne dis pas qu'il faut en arriver à Alexandre le bienheureux et ne plus rien faire de vos journées tout le temps. Bien sûr que non. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans euh, le temps que vous allez dégager, ce serait intéressant de mettre en place du temps pour ne rien faire et pour reposer votre cerveau et le laisser décanter tout ce que vous, tout ce, vous avez commencé à lui euh, bourrer. Donc, il euh, y en a qui font de la méditation, pourquoi pas il y en a qui font des bains sang il y en a qui s'asseyent sur une roche euh, au soleil, il y en a qui vont sur un banc dans un square, vous faites ce que vous voulez, mais ça ne marche que si, et je vous assure qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver, que si on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur un banc avec un livre. Non, on éteint son téléphone avant de le faire. On éteint son téléphone avant de le faire. Et on prend le temps de justement ressentir ce que ça fait d'avoir le rythme qui se ralentit et du coup de redémarrer de nouveau en 33 ok là-dessus donc moi je vous propose le challenge suivant auquel okay, je vais participer euh, rajoutons tous dans notre agenda tous les jours du temps libre on va commencer tranquille donc aujourd'hui je vous propose de démarrer avec 5 minutes, avec rien, rien à faire. Juste être avec soi-même, pas avec quelqu'un d'autre, juste avec soi-même. 5 minutes, 5 fois 60 secondes. Et tous les jours, jusqu'au prochain webinaire, vous rajoutez, nous rajoutons, une minute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 5 minutes, demain, 6 minutes, après-demain, 7 minutes, etc. Et lors du prochain webinaire, on regarde qui est arrivé à le faire tous les jours jusqu'à 12 minutes, mardi prochain. Qu'est-ce que vous en dites On la Moi, je la ah, Peut-être qu'ils font déjà ça beaucoup plus que 5 minutes. Mais... Je commence dès 14h. Yes C'est j je tente. Nadir, roulement de tambour... Idem, je tente. Cool Alors, je vous propose euh, de corriger avec moi cette phrase que j'ai démarrée. Nous n'allons pas tenter, nous allons faire. Yes, Rock roll, un challenge, c'est ça. Si on le tente, c'est comme le gars qui dit qu'il va tenter la barre à 5,20 m, il va se la manger, c'est sûr. Donc, on va le faire, et ça ira bien, et ça nous fera du bien, et on va causer la semaine prochaine de qu'est-ce que ça nous a permis de toucher, de ressentir, de vivre. Ça vous va 10 minutes par jour, c'est plus facile. Je m'engage à le faire. Yeah, magnifique Nadia vous faites ce que vous voulez. Moi, le, le challenge, c'est 5 minutes et on rajoute une minute tous les jours. Il nous reste euh, 4 minutes. Qui aurait une question Est-ce qu'il y a une question par rapport à tout ce que je viens de dire Est-ce qu'il vous manque quelque chose Est-ce que vous avez besoin de précision Est-ce que vous avez un commentaire Allons-y, profitons-en, profitons du 4 minutes. Et je suis très heureux, j'ai l'impression que je n'ai pas cavalé, que je n'ai pas activé mon « dépêche-toi » à moi. Même si je commence à faire ça. <rire> Pas de questions Tout est clair En attendant, voir, je vois que c'est est Gide en train d'écrire quelque chose. Euh, je vous rappelle, vous, je suis à votre disposition. La rentrée redémarre avec son cortège de séquences de stress, de situations difficiles en communication autour. Alors, je vous en euh, supplie, ou je vous le propose plutôt, euh, posez-moi vos questions, envoyez-moi ça. Soit sur LinkedIn, dans le groupe « Communication efficace », auxquels je vous invite à vous inscrire, soit euh, par euh, message, par mail, soit par euh, WhatsApp, etc. Vous avez euh, toutes mes coordonnées. Euh, question de CIGI, souvent il y a des mots parasites quand je speed, est-ce qu'il y a une solution Mots parasites, alors la solution, euh, c'est toute celle que je viens de donner. Tu le repères, tu fais un temps, tu te redis la chose suivante qui est, en fait, ma qualité à moi, c'est de faire beaucoup en peu de temps. J'aime travailler sous pression. Tu couples avec la permission qui est. Prends le temps qui est bon pour toi et tu redémarres. Est-ce que ça répond, Cégi Ok, cool. Le webinaire sera comme d'habitude accessible en replay. Je pense à la fin de l'après-midi. Si vous aimez ce que je fais, ce que je vous propose. Eh n'hésitez ben, pas à annoncer ça, à en parler à tous les autres. Soit la chaîne YouTube, soit le groupe communication efficace sur LinkedIn, soit l'inscription sur le site. À vous de voir ce qui vous semble le plus utile pour les gens que vous appréciez. Parce que les autres, euh, vous les laissez en dehors, comme ça, on restera euh, tranquille. <rire> voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite euh, une très belle semaine, une belle rentrée. Et je me réjouis de vous retrouver mardi prochain. A très bientôt. Hasta luego.